Salut tout le monde, c'est WeMan, content de vous voir, écoutez, euh, vidéo alerte, euh, écoutez, il y a des rumeurs qui courent que Tilray, Tilray, ça c'est du bon, du bon select, ça se peut qu'il fusionne avec Afria, ça c'est Broken Coast, Riff, Soleil, écoutez, euh, je n'ai plus d'actions d'Afria, j'ai tout vendu mes actions d'Afria, euh, il y a quelques semaines, faudrait pas que ça arrive. Euh, Tilray avec du bon, du bon select euh, ont une très mauvaise réputation pour la qualité versus le prix euh, offert. Euh, vraiment, euh, une compagnie qui choisit vraiment de mauvais phénotypes. Une des pires compagnies de la SQDC. On parle ici de Tilray. Il à s'associer avec la meilleure compagnie de la SQDC, Afria. Donc est-ce que Afria vont amener du bon select vers du meilleur ou du bon select et du bon Tillery va amener Afria vers le bas fond? Donc écoutez, euh, c'est une très très mauvaise rumeur. Une euh, c'est vraiment pas bon pour euh, l'avenir du cannabis. Euh, donc j'espère que ces deux compagnies là ne vont pas fusionner ne vont pas euh, s'unir ensemble ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle euh, pour le cannabis donc je vous laisse là dessus, laissez un commentaire donnez un pouce si vous aimez euh, cette nouvelle écoutez je suis un peu dévasté euh, c'est pour ça que je fais cette vidéo là très rapidement euh, je vous laisse là-dessus et puis on se croise tous les doigts que cette fusion ne se produise pas. Ciao!